Não só Easy tip for going viral on TikTok. What's up? Rapidement cette vidéo ce soir parce que hmm, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de travailler, c'est une période de dépression. Et cette dépression vient du fait que vous avez osé croire que vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc bonsoir, bonsoir. Donc je prie que les paroles que je vais dire vous réveillent, euh, que ça vous remette sur le, euh, les rails. Il y a cela quelques temps, quelques mois, quelques années. Pour certaines personnes, ça a pris des années. Et euh, vous avez émis le désir de devenir très riche. Mais vous aviez des blocages. Vous aviez des choses qui vous retenaient. Certains d'entre vous, c'est familial. Certains d'entre vous, euh, les membres de ta famille, voilà, tantine et oncle, c'est comme ça que vous êtes... Euh, euh, ils sont tous bloqués par euh, un train de choses donc tu te retrouves au milieu et sans savoir comment tu succombes tu subis tu tombes sur mes vidéos ou encore même avant moi tu as écouté vous avez tous écouté du napoléon hill donc vous aviez la spiritualité Vous aviez la spiritualité euh, Avant vous étiez juste dans l'église Et j'ai une amie même qui me disait une fois Elle est fatiguée Son mari l'accompagnait souvent à l'église Et il était fatigué de voir que Dans le parking il n'y avait que sa voiture Qui était la plus costaude de voiture, la plus chère Donc vous avez essayé le coaching Vous avez essayé l'église seulement Et vous saviez qu'il y, y avait quelque chose Qui manquait oh, Bless me et vous savez qu'il y avait un facteur manquant. Bonjour, la Paz. Doline, bonjour. Lady, bonjour. Bonsoir, Alexis. <rire> mmh, bless me. Au départ de votre, de votre... Tu vois, quand il y a 5 ans tu es tombé, tu t'es dit. Tu étais dans une tu tu venais de rompre. Et tu t'es vu riche. Tu as su que tu peux devenir riche ou bien tu as vu pour la première fois une lamborghini tu as dit je veux cette voiture ou quand tu as vu la mercedes pour la, tu vois, la costaud de mercedes là tu dis je dois avoir la voiture là tu savais pas qu'il allait avoir un chemin tu savais pas que le chemin allait euh, voilà Maintenant, après avoir fait le coaching, tu t'es posé des questions, tu as demandé le, les secrets de la fortune, de la richesse. Je me rappelle quand j'écoutais Napoléon Hill. Et quand il raconte son histoire, il dit bien, il a traversé des périodes où il lui-même, il, il a souffert. Pendant qu'il écrivait, il écrivait Think and Grow Rich, réfléchissez à devenir riche. On ne l'a pas payé pendant presque quoi 15 ou 20 ans. Mais quand le moment de l'agent est venu, maintenant, je viens aujourd'hui pour vous raccourcir le chemin. Toutes les années où je n'arrivais pas à connecter, c'était moi le problème. Et je vais vous dire comment j'étais le problème. Bonjour TikTok. Premièrement, je laissais toujours mon entourage me dicter mes envies et mes actions. Oh, tu, tu, tu, veux, tu veux la grosse voiture là? Tu as vu qui dans notre quartier qui veut ça? Même la voiture, elle, c pas, la, la voiture, c'est pas un signe de richesse. Pour Moi, tout ce que j'achète ou j'acquiers, c'est je dois faire un travail avec. Si c'est que je, je travaille de la maison, je n'ai pas besoin de voiture. Parce que tous les jours, je serai à la maison, je vais acheter la voiture, pourquoi? Donc, parfois, vous vous retrouvez en train de désirer des choses parce que vous voulez impressionner ou montrer aux gens que vous avez réussi. Ton succès, ma chérie. Parce que quand tu atteins un objectif, tu as envie d'aller atteindre l'autre. Tu as seulement envie. Donc, moi, en fait, quand je réalise un rêve ou quelque chose que j'ai déclaré il y a cela deux, trois mois, je ne suis même plus sur ça. Hein. Le jour où j'ai acheté ma, ma, euh, ma voiture, -là, quand c'est arrivé, j'ai regardé, dit, oh non, next. Pour moi c'était déjà manifesté, c'était déjà manifesté. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes tenté de vous laver avec le sel. Vous voulez bien tester ce que j'ai dit. Qu'est-ce que mon mari va penser? Il va dire que la, la fille que j'écoute tous les soirs, c'est que je commence à croire ce qu'elle dit. Ah! On me voit un peu le pipi dans la douche. Non, non, mon mari va se moquer de moi. On me voit, pas à la mer pour faire l'offrande. Non. Non. Non. Non. Non. Non. non. non. Moi, j'ai trop cherché à plaire aux gens. Est-ce est, est, est, est que je peux vouloir la voiture-là? J'ai le droit de vouloir ça? Est, est, est que, Am I allowed to have that car? Am I allowed? Je veux devenir une star. Est-ce que je peux? Can I? premier frein, premier ralentissement premier frein, premier ralentissement premier frein, premier ralentissement Am I allowed to? Est-ce que j'ai le droit? Et quand tu regardes, la personne-là ne paye pas ton loyer La personne-là ne rationne pas chez toi La personne-là t'a appelé au pour savoir ce que tu as mangé Voilà le premier qui est passé, la personne a payé ton loyer Voilà, justement, je précise que il y a des gens qui, qui se passent pour moi. Merci beaucoup, euh, Hervé. Donc, tous les contacts sont sur la page. Si vous êtes assoiffé, on vous dit que vous allez vous être allez consulté à 5000 francs. Vous dites, waouh, tout ce que je fais, j'annonce ici. Donc, si vous partez les gens-là, les Béninois, vous a, vous envoyez l'argent au Bénin. Les Béninois-là vont vous consulter, ils vont vous aider, ce pas moi. Le, les seuls numéros sont les suivants. Prenez le quoi noter. Bonsoir, bonsoir TikTok. Tu demandes trop la vie. Je peux avoir la, la, la Range Rover? On dit non, la Starlet, c'est bien pour toi. Est-ce qu'ils savent ce qui est bien pour toi How? Parfois quand je vois quelqu'un m'arrêter dans mon élan, je dis, quand je galérais, tu n'étais pas avec moi. Quand il marchait sur le froid, est-ce que tu étais là Non. Pourquoi quand elle a commencé à gagner mon argent Vous savez de quoi noter. Parfois ils te disent, fais attention, mais hein? fais attention, tu sais. Avec le ton aigri. Fais attention. Parce que vraiment, on ne sait jamais, hein. Jamais. Faites attention à ces gens. Et généralement, quand tu parles à ces personnes-là, il y a toujours un esprit de peur qui te passe. Ah! Mmh. Tu vois, la personne avant d'arriver, écoutez, hein, vous connaissez comment vous motiver seul. Écoutez, vous, donc, tu connais comment te lever, tu te motives, tu te dis que lève-toi, fais ça. Et le genre de personne à laquelle elle arrive, ou qu'elle te parle en disant qu'elle veut t'aider, entre guillemets, quand elle finit de parler, tu sens comment ton esprit est cassé. Elle a dit que je modère un peu. Je viens, ça fait seulement un an que je suis en France, non quand je crois que je peux ouvrir le magasin. Ah, non, je ne peux pas ouvrir le magasin maintenant. Tu sais, je n'ai pas euh, encore le... Euh, euh, la personne, je sais pas. Parce que la personne va venir mettre ses limitations sur toi. Good evening, big baby. La personne va venir te mettre... Tu veux me faire TikTok c'est pour les enfants hein. Vraiment Il n'y a pas l'argent sur TikTok Concentre-toi ici en France Tu viens d'arriver Va te chercher le travail dans le noir Ou alors le travail dans le blanc Ou c'est dans la lumière oh, oh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Trouve d'abord ton petit travail Avant enfin, tu trouves ta petite chambre hey, J'aime pas le mot petit Jesus is Lord tu sais, ici, là, on va pas à pas, hein? Après, on ne sait jamais, hein? Va, occupe-toi de mes enfants. Tu vas les prendre à la crèche quand tu finis le travail, là. D'ailleurs, tu ne peux même pas louer la chambre ici. Quand tu n'as pas les papiers, ma chérie, va en ligne. Si tu es en France, écris le bon coin. Et parfois, un entre vous là, vous n'avez pas le cœur du cœur du lion. Moi là, j'ai le cœur du lion dans mon poitrine. I got the heart of a lion. Oui. Je pas je cherche, je j'arrive. Bonjour, monsieur. Voilà. Voilà, monsieur, je vais vous dire la vérité, honnêtement, je viens d'arriver. J'avais seulement trois semaines de titre de séjour et c'est terminé. Donc voilà. Entre temps, je vends des trucs en ligne. J'ai ma page TikTok. Voilà, monsieur, me voilà. Et moi ici, j'ai 20 000 vues ici. J'ai l'intention de devenir très célèbre. Donc, je sais que pour l'instant, c'est juste une passe. Et entre temps aussi, je pourrais faire de la nourriture les week-ends. Donc, je vais payer le, le, le gaz de la maison. Ça va, je vais payer. Euh, voilà. Donc, euh, Je, je n'ai pas le titre de séjour. Donc, je voudrais que vous sachiez. Est-ce que vous pouvez me permettre donc d'aménager chez vous Voilà. Oui, en passant, monsieur, j'ai un mois et demi de loyer. J'ai un mois que vous pouvez prendre comme la caution. Et vous me donnez deux semaines du vin que vous trouvez l'argent pour compléter le dessus. Tu dis ça à 10 à 10 personnes qui ont écouté hein, quelqu'un qui est riche peut vivre dans les yeux de quelqu'un qui sera riche. Votre problème c'est que vous marchez avec les pauvres, pauvres, pauvres hein? Oui, Seigneur Jésus Christ, Seigneur Jésus Christ, vous marchez avec les pauvres, pauvres hein, qui ne peuvent pas reconnaître la richesse dans vous. Annie, c'est ta part là-bas. Lève-toi, Annie. Tu peux pas parler avec 50 personnes. Parce que vous croyez que tout va venir comme ça. Moi, j'ai vendu mes produits dans les magasins français. Je n'avais pas les papiers. En Angleterre, pareil. J'ai loué les maisons en Angleterre. Je n'avais pas les papiers. Il y a un bailleur que j'ai marché derrière lui pendant deux ans pour qu'il me loue sa maison. Parce que vous aimez montrer que vous connaissez l'Europe. Tu es arrivé en t'a dit que tu as fermé dans ta tête. Allez voir les gens qui ont réussi. Allez voir le monsieur qui, qui a ouvert KFC. On lui a dit qu'il ne pouvait pas. Vous voyez combien de portes il a toqué. Ici si, il est, il est, il est. Moi je suis l'exception de la règle. Je déclare au Même à Dubaï, je suis l'exception de la règle. Un jour, une de mes filles me donne un témoignage. Ça devait être en 2020 comme ça. Juin où je vais. Elle était chez une Tanticone ou bien sœur Ticone qui la retenait comme ça en Belgique. Elle passe le temps à s'occuper des enfants. Un jour, je lui dis que, sors. Tu es là, tu n'as pas les papiers. Sors, tu marches, tu cherches, tu parles aux sous jambes C'est quoi ces affaires-ci? Elle disait, les enfants de ma sœur. Les enfants de ma sœur. Elle a trouvé le... Elle a cherché d'abord la maison. C'était la maison où le boulot. Elle a trouvé le boulot d'été. Et c'était son dernier été avant qu'elle perde ses papiers. Parce qu'elle avait échoué deux ans en affilée. Vous savez que là où c'est là, c'est mort. Mes parents ont fini. Continuer à dire qu'ils refusent le logement. Écoutez, Annie, ils vont refuser pour toi. Annie, comme tu dis que tu es convaincue, là. Hein? Je parle aux Blancs avec mon accent, que tu crois qu'ils ne connaissent pas les Africains. Parce que vous avez peur. Vous vous cachez. Est-ce que vous savez que le blanc lit l'énergie Vous pensez que les blancs sont bêtes Eh, hey, il voir ton acte. C'est pour ça que quand tu es devant lui, d'abord, tu te fais comme ça, tes yeux fuient. Non, tu le regardes dans les yeux, tu le salues. Il a peur de toi. Quand un jour tu as le sang, il peut le ça. tu peux le, le tuer maintenant dans sa chambre. Il te donne ça, ça nous tu voles même ces choses. Bonjour, monsieur, bonjour. Oui, écoutez. Quelqu'un qui est riche, que c'est lui-même qui a cherché sa part il peut voir la vérité dans le cœur de quelqu'un. C'est pour vous là-bas. Et tu peux même voir quelqu'un, ce n'est pas que financièrement il est aisé, mais c'est quelqu'un qui est là, arrivé, la là, vie s'est construit. Et le, je ne peux pas vous mentir, la sincérité. L'autre là. Donc laissons même tout ça là. Je vous mets seulement la, la sincérité. Elle a trouvé son job d'été un jour, elle voulait déménager de chez sa soeur. Elle a fait une offrande de la là. Elle dit vraiment, ça c'est pour trouver le logement. Un Elle dit à son employeur que voilà, elle cherchait elle un logement. Bon voilà, elle arrive souvent en retard au boulot parce que, parce que... Le monsieur lui dit, bon voilà, j'ai un de mes appartements de trois chambres là-bas. Je peux te donner une chambre, tu restes là-bas parce qu'on a train de rénover pour trois mois. Reste là-bas trois mois gratuit pendant que tu, tu cherches ce que tu vas faire. t'as t'assure. Le monsieur lui a donné... Elle a vécu dans son tour de, de, de vacances deux mois et demi. Elle n'a pas payé. Quand je vois Eolia, comment attraper le bon Parce que tu faisais derrière la personne, vous cherchez sur le bon. Tu, tu calcules l'argent de la personne. Oh my God. Est-ce que vous savez que les gens, quand tu derrière un non pour l'argent, est-ce que tu connais qui connaît Est-ce que tu connais qui connaît Oh là là, je n'ai pas ma peur de quelqu'un. Hein. J'étais en Angleterre, j'avais 26 ou 27 ans. Voilà, Blanche Neige, qu'est-ce que les blancs lisent aussi l'énergie Ils portent aussi les bracelets en fer et en pierre. Mais oui, mais oui. Alors ah les blancs ne connaissent rien, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Vous vous trompez. Pour moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, et moi, il n'est pas encore réussi, tu as quelque chose que tu connais que je ne connais pas. Mais il ne faut pas qu'elle croit que je suis sage, tu es bête. Et c'est ça le problème des noirs quand vous arrivez là-bas. Vous prenez tous les gens qui sont là-bas pour les bêtes, les idiots. Le papa là, j'avais une maison. Je vous dire, quand j'avais connaissé tout ce n'y pas de papier en Angleterre, je louais, la, je louais une maison, je mettais les gens dans les chambres. Et moi-même, j'occupais une chambre, donc je ne payais pas mon loyer, n'ayant pas de papier. Donc, il y avait une chambre, une, une maison. J'étais au 73. La maison là, c'était 70. Et la maison là me plaisait. C'était plus grand que 66, 73. J'ai donc calculé, je parle, je vois la plaque dehors, allouée. Je cherche l'agent immobilier, je visite, ça me plaît. Dès que je parle au bailleur, et il y avait un gars qui, un homme à tout fait, qui faisait les, les, les réparations dans la maison. Je parle, je lui parle. que tu connais le bailleur de la maison aussi. Il dit oui, oui, oui. Que non, lui là, c'est un ancien juge. Et tu connais qu'un juge est. Un juge est. <rire> Il peut scanner le bandit. Il regarde il dit que, You, passe comme ça là. You, fais comme ça. J'ai mis au moins six mois avant que j'aie pu voir le juge là. Je viens je lui faire ma proposition de business. Je lui dis que voilà, regarde, tu vois la maison qui est de l'autre la route. non. Il dit qu'une petite fille comme ça là. ans, Tu peux me donner la, grosse, la grande maison de six ch cinq chambres aussi là. J'ai parlé, parlé, parlé. Je le conjoint. J'ai dit que, Give me your house, you know. I'm going to take it. I'll, do, I'll pay your rent on time, you know. J'avais l'accent, non. J'avais moi mon accent le temps là. Il dit, il dit non, six mois plus tard la maison encore là, je reviens encore le voir, j'ai fait 18 mois, un jour le père, je n'avais pas de papier s'il vous plaît, le père là m'appelle, il me dit, il avait peut-être 82 ans, je vais te donner la maison, et quand il m'a donné la maison, je lui ai expliqué que j'allais louer les chambres, je n'ai pas dit que puisque tu peux avoir une fille qui est seule, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de boulot, elle ne te présente pas de pieds, slip, du tout, pas de, pas de fils de travail. Tu crois, elle va bien évidemment. Je lui ai dit que je vais louer les chambres. Je vais faire les travaux, je vais arranger ta maison. Je vous assure, j'ai pris la maison de M. j'ai arrangé sa maison. J'ai arrangé sa maison. J'ai arrangé le gazon, de, de, de, la, le jardin derrière. J'ai arrangé la cuisine. Il m'a donné la maison le premier mois. Il m'a donné, on devait, donc je j'ai d'abord donné la caution qui était 700 francs. Je lui ai dit que je reviens signer dans trois semaines. Et quand je signe, je donne le premier mois du loyer. Parce que sur moi, j'avais peut-être 1000 pounds. Et il fallait que je, je, je meuble la maison. Donc je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment j'ai fait pour meubler. Si vous êtes intéressez, il y a beaucoup de personnes qui dites que peut-être que raconte-nous. Et je peux raconter. Mais le monsieur m'a confié sa maison. J'ai géré cette maison pendant un an et demi. Et la période de là, quand je prends sa maison, je tombe sur Airbnb. J'étais sans papier, je vivais comme une part oh, c'est quoi là. <rire> oh Airbnb que tu m'as fait du bien. Oh you did me good in 2016. You did me good Airbnb. Oh Jesus. Imagine-tu loues quatre chambres en Airbnb. à Birmingham en Angleterre. En plus c'est une époque où les gens, les, les, les gens migraient de les Italiens, les Espagnols. Ils migraient beaucoup pour venir en Angleterre. Vous, vous devez avoir confiance au fait que... Parce que le problème, c'est que quand vous arrivez dans une ville, vous arrivez dans un pays, ou bien vous avez un rêve, les gens qui vous accueillent ou qui écoutent votre rêve, généralement, ils ne vous voient pas très haut. Donc voilà, tu es arrivé ici à 45 ans. Il euh, n'y a que l'asile qui peut t'aider. Il hein? faut que tu tombes enceinte. Bon, quand tu as 45 ans, là, pour tomber enceinte, là peut-être sera même dur. Te voilà. Te voilà, voilà comment tes problèmes commencent. Hmm? Supposons tu regardais mes vidéos, tu arrives en France, personne ne t'abrite, personne ne te prend chez lui. Donc tu es seul, nuit et jour tu écoutes mes vidéos. Tu es en France, tu crées un un, un crédit, un produit pardon. Tu te mets à la maison, tu prépares le héros, tu peux vendre, tu peux pas les... Je ne sais pas quoi. J'ai parlé tellement de mon business de croquette que j'avais commencé en France et en Angleterre. Si bien que l'autre jour, j'ai consulté une dame, elle me dit que... Quand elle m'a écouté dans la nuit, ça l'a tellement chauffé que... Elle me dit, je suis dans ma voiture, j'ai pris tous mes ingrédients de croquettes, j'ai trouvé une copine avec laquelle je vais faire. Donc, euh, après la consultation, on va lancer le business de croquettes. Je lui ai dit, tu fais bien. Mais ton seul problème, c'est que... Tu as mis d'autres personne dans ton business. Quand tu as vu quelque chose, supposons que tu t'es mis toute la nuit, tu écoutes les vidéos. Ça fait trois semaines que tu m'écoutes. Ça fait deux mois que tu m'écoutes. Tu te laves au sel, tu parles sur ta vie, tu manges le nom, tu fais ceci. Ouais, ouais. Tu te laves avec ton pipi le matin. Tu fais ça. Touchez-vous. Goûtez Goûtez-vous. Goûtez-vous. et Je suis sûr que vous goûtez le sel. Tour en la fille de la Belgique, j'ai dit que finalement elle a trouvé le logement. Le monsieur là, lui a dit qu'elle peut habiter dans un de ses appartements gratuitement. Donc elle a fait deux mois et demi dans son appartement pendant les vacances. C'est quelqu'un qui trouvait le. qui avait le restaurant. Donc il avait sûrement des business. Et elle, elle était juste une étudiante qui allait bientôt perdre ses papiers. Les personnes que vous impliquez dans vos décisions ne connaissent pas ce que vous avez traversé. Certains d'entre chez eux, ils dorment, ils sont sur TikTok. Alors que vous, vous êtes en train d'écouter les choses qui vont vous motiver et vous construire. Tu ne dors pas la nuit, tu passes son temps dans les livres audio. Tu es dans les livres audio. Donc, Makam, tu dois être pauvre. Quand tu dis que rien n'est impossible à Dieu. Cherchez Dieu en esprit en vérité. Il veillera sur vous tous et tous vos projets. Ça, tu dois être pauvre. Ça, c'est commenter des pauvres. Je pense bien. C'est ça. Bonjour. Mais oui, Blanche-Neige. Ah, c'est tu sais bien comme tu observes les blancs. Elle dit, j'ai constaté que les blancs font aussi les coutumes. Quand tu pars dans leur cimetière, tu confirmes. J'ai pour le temps de bien observer. Ils sont trop fidèles. C'est nous qui négligeons. Et ils utilisent beaucoup les bougies pour les rituels. <rire> Vous allez comprendre que le blanc ne domine pas le noir pour les. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là ce soir les bras célestes que c'est maintenant que tu connais voilà les bras célestes chakra là maintenant que tu es au de ça n'est ce pas le blanc que le salaire de faux ce qui me plaît avec le blanc et le blanc assidu et donc quand la pauvreté de génie seigneur je me réjouis en jésus tu vas me jouer en jésus Je me réjouit en jésus quand quelqu'un est pauvre il passe sur ma page ça m'énerve La pauvreté fait, tu, tu regardes les gens, tu les juges justement. Pourquoi tu as la grosse voiture Donne ton cœur à Jésus. Pourquoi tu as la grosse maison Réponds-toi. C'est n'est pas mon sujet de ce soir. Tu as compris Il était bloqué une fois. Donc je continue ce que je disais. Vous devez faire attention aux gens à qui vous partagez vos projets. Ouais, ok, combien il y a trop les pauvres dans mon, mon direct ce soir L'objectif dans la vie, il ne faut jamais désespérer tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est encore notre pauvre. Je connais les commentaires des pauvres. Hein. Je suis désolé, je peux vous lire à distance. est okay, okay, pauvre là, sa façon de parler, genre, genre je, vais, je vais manger ma pauvreté, je vais mourir, je, je, je vais boire de l'eau, je vais mourir. Blanche, neige, même les rituels à l'eau, les blancs sont champions. Voilà. Vous avez compris, non? Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Observe autour de toi. La première chose, c'est que tu demandes l'autorisation aux gens autour de toi. Le truc, c'est que les choses qui vont te faire avancer, Dieu t'a déjà suggéré ça, mais tu as, tu as laissé. Dieu est venu te dire, tu veux l'arriver en France, non? Il y a une de mes filles, là, elle est arrivée en France. Elle est en quarantaine. <coughs> Excusez-moi. Elle est en quarantaine. Et je lui ai dit que je ne sais pas ce que tu fais chez ta cousine. Si c'est ton cousine, si c'est qui qui t'est baigne jour. Supposons, tu es tu ne connaissais personne là-bas. Est-ce que tu allais mourir Yums, Bien, bienvenue, on se, on se retourne, on se retrouve, on, on retourne tous progressivement vers notre racine. Je lui dis, ma chérie, et quand ces personnes là vont parler, ils vont mettre la peur dans ton esprit. Parce que quand tu as peur, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas agir. Écoutez. Aucun pays ne peut vous limiter. à TikTok n'a pas de limite. Comment m'écouter comme ça, vous savez que je suis où Hein On vous a donné les outils, vous n'utilisez pas. Vous savez que je suis où Ça n'a pas d'importance pour vous, non. C'est ce qui sort de ma bouche qui vous importe, non Voilà. Les choses que tu connais fait tricoter faire le, le, le couscous sauce gombo faire les coups de cuisson c'est tu sais combien de blanches sont mariées avec des africains et que youtube ne leur suffit pas est ce que tu connais vous avez le big pour noter j'ai demandé le big tout à l'heure je vous donne le numéro Le numéro, c'est le 00237 680 71 07 01. Je ne suis pas à Libovie, je suis à Douala. Je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je suis à Abidjan. 680 71 07 01. Six, le deuxième numéro, c'est le 693 50 22 66. 6 93 50 22 66. Troisième numéro qui est celui de Yaoundé. 6 55 31 07 50. <coughs> 6 55 31 07 50. Il y a les gens qui se mettent au Cameroun à Bafoussam. Ils offrent des services aux gens à Washington. En fait, je ne sais pas quelle est votre excuse. Je ne sais pas quel est votre problème. Non, tu sais, moi, je, je viens d'arriver. Euh, écoute, ma chérie, si tu as dominé le pays là où tu étais avant d'arriver dans le nouveau pays là, pour Abidjan, vous contactez le numéro du Cameroun, on vous envoie les produits à Abidjan moins cher. J'ai dit que si tu, tu as dominé au Cameroun, à Douala, si tu t'en es sorti à Douala, c'est toi qui as payé ton billet pour partir Tu vas arriver à Washington, tu vas t'en sortir. C'est vous qui mystifiez les pays. Ah non, tu es quand même. Ça, c'est New York. Eh, hey, c'est New York. Eh. New York, quoi Eh, hey, eh, c'est quand même Paris. Eh. Paris, quoi Moi, il toujours du fait que il y a quelque chose que je sais faire, que quelqu'un là-bas dehors a besoin. J'ai beaucoup de choses. Quand vous faites les ateliers de vente, comment vendre aux clients. Vous quevez que à vous. Que fait mes coquettes de marché avec vous vendre. Vous savez que j'ai appris à vendre comment. J'ai taclé. J'ai taclé. J'ai taclé. La lecture du client, quand tu vois le client en avance. Tu vois les mauvaises humains, là. gens là. C'est comment, non C'est ton gars. oui il dérange. Laisse-la parler, laisse-la parler. Parce que les êtres humains, le cœur qui est là-dedans, ça bat dans ta poitrine. Celui qui est là-bas à Washington, le cœur bat dans sa poitrine. Le noir, le blanc, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Avec les émotions. Avec les émotions. arrêter vos choses là à ah, um, um. et quand vous venez d'arriver est-ce que vous savez qu'il y a les gens dans les pays où vous arrivez qui sont jaloux de vous parce qu'ils ne veulent pas que vous baissez ils ne veulent pas que vous baissez plus que eux quand j'arrive quelque part je m'isole de tout le monde à l'on est Laisse-moi aller dormir dans la voiture ou bien je prends Airbnb, ma, je ne sais pas. Laisse-moi alone, Si Tu vas économiser 20 euros sur le, le, la chambre d'hôtel. Tu vas aller dormir, les gens vont voler ta vision. Moi, te planter les idées. Dans la nuit, tu dors. Dieu te montre comment tu pars dans telle rue, dans tel endroit. Tu proposes tel truc. Tu te réveilles le matin. Et tu sais, Jacqueline, je voulais quand même partir. Est-ce qu'il y, est qu y a les endroits où je peux vendre mes croquettes dans ta ville? Non, moi j'ai essayé le business de croquettes, ça fait trois mois, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. On a même scellé la boutique d'une femme là-bas parce qu'elle volait les, elle vendait les croquettes d'une femme comme toi qui voulait vendre le clandestinement. Non, il faut laisser, il faut laisser. Alors que tu as vu dans le rêve, dans la nuit, comment tu vendais les croquettes Ah, mmh. les mmh. Oh Seigneur, vous pouvez, si vous pouvez savoir, moi je veux que vous sortiez de votre trou. Votre entourage vous tue. Je voulais lancer le restaurant. Tu sais, je vais faire mon petit restaurant à Douala. Non, on doit saturé saturer avec la nourriture. Non, non, on a fait ça. Non, non, non, non, il faut laisser. Pas même fait dans. Tu dors la nuit, tu te vois en train de, de servir les gens dans la Tu sais, tu as la mamie, tu sais, les gens, ils viennent beaucoup. Ils viennent. Tu te réveilles le matin, tu vas dire à Sorcerer Caramba. Tu vas dire à Sorcerer Caramba. Oh, Jesus is not. Ouais, La pauvreté, non, oh, Seigneur. TikTok, je vais tout voir sur TikTok, vous savez. Ouais, Seigneur. Quelqu'un charge son, les unités dans son téléphone. Parce que c'est que tu es pauvre. Tu viens, tu me regardes, après tu commandes mes Ouais, Seigneur, la pauvreté n'est pas bonne. Tu as dépensé tes, tes 100 francs de crédit. Tu vas comme tu vas quoi ce soir? Écoutez, le trou c'est l'illusion. Le trou dans lequel tu crois là, que tu es. Peu importe ta ville, mettez votre ville là, mettez-le et fais-moi d'où vous me suivez. Je vais vous dire. Si quelqu'un s'y pense que son cas est gâté, écris-moi ta situation. Je vais te dire comment tu vas faire pour sortir de là. Et Eolia répète Je n'attends même pas les aides de destinée. Je n'attends même pas que quelqu'un vienne m'aider. Hein? Je m'aide moi-même. Si tu viens dans 5 ans, tu vas galérer 5 ans. La galère n'est pas sucrée. Luxembourg, Abidjan, Sénégal, Paris, Brazzaville, France, Espagne, Casablanca. Et sais que vous n'aimez pas qu'on sache que vous n'avez pas les papiers. Si tu n'as pas peur de dire que tu n'as pas les papiers, ceux qui n'ont pas les papiers, dis moi que vous n'avez pas les papiers. Belgique, Abidjan, Pointe-Noire. la France, le Gabon, USA, Gabon, voilà, elle n'a pas peur de dire, elle n'a pas les papiers, voilà. Hum. Écoutez, écoutez, on vous a toujours dit que dans le pays où vous êtes, il y a les choses que vous ne pouvez pas faire parce qu'on n'a pas les papiers. Ça, ce sont les atteintes pour tuer votre rêve. Dès que tu rêves que... bien, Excusez-moi, j'ai tous les termes, moi. J'ai réfléchi dans ma tête toujours les mots comme ça, là. Bien, que tu... Comme ça, là. Mm -hmm. Dès que tu te vois comme ça, là. Tapis rouge, euh, on sait peut-être qui repose ta, ta, ta danse, ton tu, tu aimes la danse, mais tu ne t'es jamais vraiment mis dans la danse. Maroc, Grèce. Tirana. Turquie, je vais pas la Turquie. Oh la Turquie. J'ai aimé le pays là, le pays là m'a aimé. Et je suis arrivée en Turquie, le premier jour que j'arrive, on me dit les Turcs sont racistes. Hein. Les Turcs. Hmm. I'm from Cameroon, but I'm a citizen of the earth. I don't see myself Je me vois pas comme Camerounais. Je me vois pas comme Camerounais. Je peux pas arriver dans un pays où on, on me refuse. On me pourquoi Hein Moi. La lumière est ce que j'ai sur moi là. « Oh, les, les, les Turquie, hein, ils sont racistes ici, hein. faut faire attention. Hein. » J'ai appris à dire, euh, « T'es chez Attends, ils, ils ont une façon de dire merci là. Hum, j'ai oublié, ça fait au moins 4 ans que je suis là-bas. Hein. « T'es chez là Oh my God. » Les Turcs là, dit, moi, comment on dit merci là-bas. Donc, le premier jour, une femme était mon guide. « et quand on sort de la maison, elle vient m'amener au marché. Elle me prépare d'abord que les Turcs sont méchants, ils sont racistes, ils sont coco. -co -co. Quand elle me disait ça, je la regarde seulement ça Moi, dans ma tête, je me disais, non, non, ça ne peut pas m'arriver. Je vous assure, les deux jours que j'ai passé avec la femme là, hein? on les Donc, c'est comme si avait un esprit de rejet sur elle. Elle arrive quelque part, l'insulte. Elle demande quelque chose où elle ne lui répond pas. Et donc, pas d'où est passé les tuques là, tu étais mal. Deux jours plus tard, celui qui m'a reçu, il devait me nommer mon guide. Mais les deux jours là, il travaillait. Donc il s'est libéré. Le jour où on devait sortir ensemble, il, avait, il y avait d'abord le soleil. Différence avec la fille <rire> là. Non, Teshegur. Teshegur. Teshegur. s'il vous plaît. Il y avait Meraba. Meraba, c'est bonjour, non? Et... J'ai oublié beaucoup de choses. Il faut que je me rappelle. Il me dit Tu sais, j'aime trop les natuquis. Oh, les gens sont ouverts ici. Et je rappelle que la première femme ne connaissait pas parler le tuk. Donc, le deuxième jour, où je sois avec le, petit, le, le monsieur là. Les petits enfants viennent vers lui. Hey Hey, il salut Il parle le tuk avec eux. Les deux sont noirs. Et le gars était même plus noir que la fille. La fille avait fait le danse. Je te garde. J'ai dit Mais attends un peu. Ça fait deux jours que je suis avec une famille. La personne ne lui parle en route. non. Les enfants viennent vers lui. Voilà, c'était chez Kourla, voilà. Les enfants viennent lui, lui. Hey! Je vois, moi, il, il pousse le ballon sur l'autre enfant. Je dit Ok, j'observe. Il m'amène à la plage. On fait les photos avec les gens. On fait les photos. On mange. Un monsieur nous voit même. Il est en train de faire le pique-nique pique avec sa famille. Il nous appelle. Il nous donne le poulet. On mange. On mange. je vous assure, le troisième jour de ma sortie, les gens ont couru pour me faire le... le pour se filmer avec moi. Et il même me voit. Elle photo, photo, photo. Elle prend ce petit garçon comme ça, il avait peut-être 8 ans. Il s'est mis à côté de moi, il fait comme ça. Après, il se filme. il regarde la photo, il est content. Il est content. Écoutez, écoutez, Et c'est que quand je parle de mes choses, c'est toujours un peu bête pour vous. J'ai marché deux jours, deux jours différents avec deux personnes qui voyaient un pays comme avec les ouvertures et un autre pays comme fermé. Et les deux personnes avaient le résultat de ce que ces personnes avaient dit. Un jour, je suis sorti, je me suis arrêté. Il y avait trois hommes. Ils croyaient que c'était Rihanna ou je ne connais pas. Hey Photo, photo, photo On me voit. Bonjour Hello, hello Je suis Écoutez, peut-être que tu m'écoutes en qui Tu dois accueillir. Je vous ai montré un rituel à faire avec la terre. Sur la terre. Tu prends la boisson, tu fais. Que tu demandes aux, aux ancêtres de la terre, là où tu es, de t'ouvrir la porte Tu peux être dans le pays où tu es, tu souffres financièrement Parce que tu as bloqué ta tête Parce que la personne, t'a pris à l'aéroport Pour t'amener dans ta chambre où tu devais partager avec quatre personnes là La personne t'a dit Tu sais, ici là Les arabes c'est là, ils sont méchants Faut faire attention, ils sont trop racistes Voilà ton image que tu as eu là-bas Alors que si tu tombais sur quelqu'un qui arrive Il te prend à l'aéroport avec une grosse voiture Tu dis, un noir qui a la grosse voiture dans le pays ici il t'amène, tu manges chez lui le jour, là, pour ça, jusqu'à. Aïe, tu dors, il te réveille le matin, il y a les ménagères chez lui, il y a la nourriture dans le frigo. Je dis, mais on ne souffre pas dans ton pays ici. Si. Oh, mais non, mais non. La prospérité commence dans ta tête. D'abord. Amako et le togolais à Dubaï. Bonjour. Ce que vous devez faire, peu importe le pays où vous vous trouvez, faites de la libation. je vous en prie. Prenez une bouteille de... ça peut être le jus, ça peut être le vin, ça peut être le whisky. Tu verses ça au sol, cherche là où il y a la terre, ça peut être le gazon. Excusez-vous auprès de ces gens-là d'avoir mal pensé d'eux. Voilà, Mireille dit que la personne qui l'a reçue dans le pays, là, lui a fait ça dure. le chemin même quand tu si tu as prévu de voyager ce mois c'est là que tu vas arriver là-bas je t'assure première chose que tu fais la boisson qu'on va te donner dans l'avion là tu ne, tu ne manques de ne bois pas dès que ton pied touche le sol ouvre tu verses pour donnez moi la faveur ici à mon avis je vais te bloquer quand moi je fais mes directs si tu m'écoutes pendant une heure deux heures trois heures deux jours quatre jours tu viens de vous crier, aidez-moi, aidez-moi, je te bloque. Tu as compris Je te bloque. Tu peux être dans ton pays d'origine, mais tu es bloqué. Depuis que tu es là-bas, Douala, tu es parti. tu as demandé la, la, la bénédiction de la terre là quand Quand Vous n'avez pas Douala ou à Libreville ou bien à Abidjan là où vous êtes né. Vous avez déjà demandé la bénédiction de cette terre quand ta mère te dit, ah, hein, le pays c'est trop dur Voilà ce que ta mère dit, ton père dit la même chose. Tu vois quand on, tu vois, on ramasse l'argent C'est ce qui est dans ta tête. C'est ce qui est dans ta tête. Tu n'auras pas les papiers. Il n'y a que deux moyens. Hein, hein? Soit tu ne peux te marier avec quelqu'un. soit tu fais l'enfant. soit tu, tu demandes l'asile. Fais le stage bloqué de deux jours. Je t'assure, jeune. Tu te laves avec le sel et ton pipi. Tu écoutes mes vidéos pendant les deux jours-là. Si tu sors de ta chambre, tu n'as pas ta solution. J'ai demandé pour le Congo jusqu'au fleuve Congo et ça marche. Voilà. Merci pour la rose mienne sucrée. Tu es gentil. Les gens sont en train de m'écouter, vous m'écoutez, vous m'écoutez. Vous même la petite fleur, vous ne me donnez pas. Oh, l'argent, le succès. Je vous dis qu'il y a les gens qui vous ont accueillis dans le pays, là. Quand ils sont allés vous déposer, là, vous allez dormir. Ils sont rentrés, ils ont dit à leur femme que, on va voir, on va voir. Elle veut nous montrer qu'elle connaît plus que nous. Allez en ligne vous renseigner. Tu as besoin de quelque chose, ne demande pas à ta cousine là, passe sur Google. Pas sur Google, bureau de ceci à Abidjan, bureau de cela à Paris. Tu cherches, tu appelles toi-même. Tu appelles, tu es trop paresseux. Là, tu veux tout partir, j'ai fait comment, dis-moi, dis-moi. Elle même met a son travail. Une là il est arrivée en France, elle me dit Ça fait il y a deux semaines qu'elle suis chez ma soeur. Elle ne m'a même pas, elle jamais assise pour dire qu'on fait comment pour ta situation. Excusez-moi, ma chérie, je ne m'en pas de toi. Euh, quand elle venait au pays, t'es impressionnée, tu croyais que c'était vert là-bas, non Si tu croyais que c'était vert en Beng, non Tu es arrivé, tu as vu, non Tu as vu comment elle voit, non Deux semaines, elle n'a même pas le temps de s'asseoir avec toi une minute. Bonjour Nadine, bienvenue. Bienvenue sur so, so, so Walima. Tu n'as pas besoin de connaître de parler le langue totalement. Hein? <rire> Vous ne me connaissez pas, mon frère. <rire> bon, je prends mon, tra tra mon traducteur. Um, good morning. Ok, regardez. Métro, métro, métro. Yes, yes. Yes, choo, choo, choo. Train, yes. Oh, that way, that, that way. Ok. Thank you. Ton baptême de main, c'est quand tu te perds dans le train. Tu dépasses ton arrêt. <rire> tu, te, tu dépasses ton arrêt, ton argent fini. Même tu n'as pas l'argent pour payer le ticket pour rentrer encore dans ta destination. Yes. C'est là que tu confirmes le code, comme Bengma baptisé. Mm -hmm. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de faire vos recherches. Parce que quand tu recherches, ça t'ouvre les idées, ça t'ouvre les idées, ça t'ouvre les idées. J'ai commencé à vouloir parler de la Turquie tout à l'heure. Vous savez, la Turquie a beaucoup d'habitants. Le titre de. de, de le, le, le pouvoir d'achat de la Turquie est énorme. Tu peux passer deux semaines. Tu marches avec quelqu'un. Seulement pour connaître tous les codes. Tu pars en ligne sur YouTube. Tu apprends à parler le. le, le. Oui. Yeah. Teşekkürler, Yeah. Yeah. yeah. Mer mm Habba. -hmm. Yeah. Mhm. Mm tu you répètes. Merhaba. Tu arrives, tu parles, tu rates même un peu. La personne te dit que non, on dit plutôt comme ça là. Tu dis, ah, thank you. Toujours le sourire. Quand tu parles une langue, tu ne parles pas bien, mais tu fais le sourire. Pareil. Mais hum, Mais hum. Mais ton sourire. Je vous dis toujours que les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont les esprits. Il y a l'esprit en eux. Et je ne vais pas vous mentir. Quand on te vois tu es pur, que tu te laves avec le sel-là, que ça ouvre tes chakras. Tu te mets devant un homme ça, ta tête brille. Mmh. Papa, j'ai besoin du travail. Work, work, Adit, work. Me, no papa. pas. Me, no papa. Oh, please, help. Please, help. Work. Me, children, in my country, me, no papa. Mais me, food, it please. Ça fait trois jours que tu arrives en, en, en Europe. Tu es en Angleterre, peut-être. Il te refuse le premier jour. Tu viens le lendemain. Tu vois la, la poubelle qu'il a laissée dehors comme ça. Tu arranges la poubelle, tu arranges. Tu nettoies le sol. Tu commences à faire le travail que lui-même ne t'a pas demandé. Il passe et regarde. Qui a. Who put de trash out? Oh, dada, qui a, a pris la poubelle? Bon, je parle en français. Je sais que vous avez commencé à dire que j'ai mis la sur ça. Qui a pris la, la poubelle ici aujourd'hui? Ah non, il y a une femme qui vient souvent ici tous les jours à 7h du matin. Là. Elle vide ici avant qu'on arrive, c'est propre. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, quand la nuit, les chats viennent et ramassent les fesses comme ça. Là. Elle vient le matin, elle nettoie tout. Après, il te ah oui, c'est la femme là qui vient souvent, c'est elle. Tu as vu trois fois lui demander de travail. Il a refusé. Après, il te prend, il dit que bon, il a vu ta volonté. Il cherche là où il va te mettre. Il te met quelque part, il sait que si on vient faire le contrôle, ce n'est même pas comme c'était le travail. Il peut te dire même au contrôleur que tu as mangé, tu n'as pas payé, et il t'a dit d'aller laver les assiettes derrière. Il te donne d'abord ça. Vous pensez que vous souffrez? Vous pensez que vous souffrez? Vous parlez de quoi? J'ai ta soeur, tu attends qu'on te trouve les papiers de quelqu'un pour que tu travailles avec, pour que tu... Oh Seigneur! Tu sais, le travail est dit ici. Il ne va pas trouver le travail. Le monsieur te met, tu laves les assiettes. Tu viens le soir, tu viens de son staff à finir de laver les assiettes. En échange, il te donne même seulement la nourriture tous les jours. Tu sais que ton frigo est plein. Deux heures de travail chaque soir, ton frigo est plein. Hum. Quand on vous dire comme ça, j'ai fait les choses, hein. J'ai fait les choses. J'ai fait les choses. La personne va voir deux semaines, trois semaines, un mois, tu viens tous les jours à l'heure. Tu fais même plus que ce qu'on t'a demandé. Tu aides même les autres personnes et qui ne vont pas couper leur salaire pour, pour t'aider. Tu les aides. Parce que chaque employeur aime savoir qu'il a un homme de confiance ou une femme de confiance qui va venir travailler plus que ce qu'on lui a demandé. Les dimanches comme ça, de la maison, tu viens. Parce que il paye doublement ses, ses employés. Et généralement, les dimanches, ils sont à court de staff. Tu viens là-bas. Tu sais, me, mi no busy home. Me, come here. Help, help, help. Et il ah, ok, thank you. Comme il est occupé, il va faire ça, va faire ça. quoi ce tu Entre temps, ton anglais s'améliore. Après 3, 4 semaines, un mois, tu commences à dire thank you, thank you. Yes, yes, see you tomorrow. Il voit que tu veux t'améliorer. Parce que les gens qui m'ont réussi ne restent jamais sur place. Mais les gens qui m'ont échoué, pas, tu fais 5 ans tu viens de trouver. Dans la même chambre, avec son petit coin de lit qu'on lui a donné, avec les mêmes plaintes, avec le même argent de bouche. Je suis dans le centre, tu sais, depuis que j'ai demandé l'asile, ça fait 9 ans. Je suis au centre, on étudie encore mon dossier. <rire> Oh là là, Seigneur. Là, j'étais en Europe, je voyais les gens qui pleuraient les papiers. Je... Ils m'énervaient même à vous. J'arrive dans un salon de coiffure. Il y avait un, un monsieur bateau femme comme ça à Paris. Il coiffait. Il m'avait fait une coiffure d'ailleurs. Je suis sortie, on croyait que j'étais. Oh là là, ma face priait. Oh my God. Oh my God. J'arrive, je m'assois, je regarde, j'observe les, les gens qui coiffent. Le monsieur d'abord, il était gentil. Tu au ma chérie, ça toi. Non, attends un peu. Hein. Il y avait les filles qui s'asseyaient cinq heures de temps pour attendre que le gars. Si quelqu'un ici là le connaît, vous me dites, un gars bateau femme qui coiffe à Paris. Je ne sais plus où j'étais partie, c'était château rouge, je ne sais plus. J'observe les autres femmes à côté. Quand hein, tu arrives. Oui, à toi Et vous savez que dans les, salages, les salons, de là, c'est chacun son coin. Tu peux arriver que c'est d'habitude une autre personne qui te coiffe ou bien tu es venu tester aussi. On t'a dirigé peut-être chez le gars. Tu arrives que quelqu'un te reçoit bien. Même si elle sait que ce n'est pas elle que tu viens chercher. Oh ma chérie, ok, tu cherches James. Non, il n'y a pas de souci Viens, je vais t'amener là où il y a James. Viens. D'accord, nous voilà là-bas. Okay. tu attends il a pas de souci Tu as besoin de quelque chose. Ok, attends, je vais t'apporter la chaise et elle s'assoit. Elle t'observe. Elle t'observe. Et, et, et, et moi, tu vois, sais, tu es séviable. Quand ta cliente vient, tu fais ta cliente. James a cinq clients, tu as une cliente. Elle observe. Et tu es tout gentil. Tu n'es pas fâché avec les clients de James. quittez sur ma chaise. quittez qu sur ma chaise. Oui, madame, allez vous asseoir de l'autre côté pour l'attendre. <rire> oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sauve tes enfants, sauve tes enfants. Après, tu dis, je veux que tu me coiffes. Mais tu, tu es sûr non, je veux que tu me coiffes. Seulement le sourire que je vois, tu as là. Ta bonne humeur. Je t'observe depuis. Donc coiffe-moi, coiffe-moi. D'accord, d'accord. Ok, à ça toi. Quand vous faites vos choses, faites avec le bon cœur. Pendant que tu as... Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez coiffé, vous avez fait les choses. Il était baganté avant, eh. Tougan, Je vais te chasser de mon direct. Il était, était baganté avant, hein. Eh. Il est devenu Ah ah, il a embauché les Il embauche. Je ne sais pas s'il si a embauché. Mais quand je vois James, quand il, voyait... il s'appelle pas James. Hein. Quand je vois le gars, je sentais que c'est quelqu'un qui allait loin. Écoutez, le succès. Le succès laisse des traces. Quand tu vois quelqu'un qui sera riche, même si toi, tu n'es pas riche, tu le vois. La fille, c'est là quelqu'un. J'ai souvent des gens qui me connaissent depuis... depuis Ça fait 15 ans, 20 ans, mais... Hein. Quand ils me voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils disent que non toujours su que quand j'ai toujours que parce que quand tu vois les, gens, les personnes là il y a, y, a, y, a, y a une étincelle dans tes yeux the spark in your eyes man je suis arrivé en anglais j'étais je faisais les, le sol wow what, what what is a oh, cleaner donc je suis arrivé comme ça quatre jours plus tard iss, ISS l'agence de nettoyage ils m'ont trouvé le travail là bas et en anglais je parlais pas anglais après, J'entrais dans les bureaux, on m'avait déjà donné les formules de base. Ok, quand tu arrives, notre patron, notre, notre superviseur, c'était un jamaïcain. Il était tellement imposant. Quand tu nettoies, il voit une trace sur le tatas, il t'appelle Hey, can you come back? What's this? Oh, can you wipe that out, please? Ok, il faisait des manières. Donc, quand j'entrais dans les bureaux, on m'avait dit, les formules sont les suivantes. Quand les Français, les anglais sont assez patients, quand tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu dis sorry, sorry et éventuellement après la cinquième, cinquième souris l'anglais va parler lentement pour toi, donc franchement vraiment shout out aux anglais les anglais sont vraiment, les british, ils sont très accueillants donc euh, je me rappelle quand j'entrais dans les... j'avais au moins 20 bureaux à nettoyer par soir, en 2 heures. donc généralement il y avait 5-6 bureaux qui n'étaient pas occupés en journée, donc tu savais que tu passais rapidement là-bas, donc j'arrivais j'avais un monsieur en particulier il était un peu comme un abinos blanc il était très gentil et moi, au début, je ne comprenais pas les blagues des Anglais. Tu allais dans son bureau. Hi, hi, yeah. Oh my gosh, I thought you to talk the, the, the, the big bag. Oh, OK. So, just put it there. OK. Après, je regarde ça là. Je n'ai même pas compris un mot de ce qu'il a dit. Je dis, uh, sorry, sorry. Et je me rappelle quand je, je, je commençais dans c'était en 2008. Quand je me nettoyais les bureaux là. Je en je suis jouer dans un bureau, j'ai regardé le bureau comme ça. Je range ma part de bureau comme ça. Ouais. Et il avait la manager de tout le, tout le bâtiment là. C'était une Jamaïcaine métisse comme ça. <coughs> Excusez-moi, elle était très gentille avec moi. Je rappelle, elle avait un accent qu'elle m'appelait souvent, Just plain, très élégante. Elle avait une petite BMW comme ça, la décapotable. Quand je regardais sa voiture, souvent quand on nettoyait le parking le soir, j'ai lancé ma siège. Je sais que je jour la voiture comme ça. Ça, c'était vraiment, j'avais peut-être 21 ans. Mais... Et euh... je me rappelle qu'il y a des rêves que j'ai émis à ce moment. En sachant que je parle du fait que je suis une jeune africaine qui vient d'arriver ici. Je ne parle pas l'anglais. Je n'ai pas de. J'étais étudiante. Hum. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Et je savais, je n'avais pas de diplôme, c'est-à-dire, je ne peux pas te dire que j'ai le diplôme de manager, ou bien quoi que ce soit, mais il y avait une conviction au fond de moi. Donc, j'ai des gens qui me rencontrent aujourd'hui, ils me disent, je, je t'ai connu en 2007, oui, oui, oui, 2008 là, oui, oui, oui. J'ai toujours su que... C'est quelque chose qui est en toi c'est dans tes gènes. On ne devient pas riche. Tu es riche. Et quand ton même sujet a stop à 5 flancs dans ta poche et les habits qui sont sous toi, c'est les habits de 500. Il y a quelque chose dans ton caractère. C'est pour ça qu'il vous dit tout. Travaillez votre caractère. Caractère développement. C'est très important. Et votre tête aujourd'hui sur YouTube, vous avez toutes les vidéos. Moi, ai, je vous invite, ai, sur YouTube, j'ai l'université. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, vous passez cinq jours, 24 sur 24, vous n'écoutez que mes vidéos. Au bout du cinquième jour, vous avez encore au moins 300 vidéos encore à regarder. J'ai les vidéos en ça. Je vous dis toujours, je l'ai dit dans la conférence d'autre jour, le succès, c'est comme les escaliers. Je suis à la marche 2 aujourd'hui. Hey, laissez que je monte seulement. Demain, je serai à 50. Toi qui étais à 2000, tu te moquais de moi. Éventuellement, je vais dépasser 2000. Après, je serai à 3000. Après, je serai à 4000. Et tu sais quoi L'ironie, c'est que tu seras toujours à 2000. Voilà le mindset que j'ai. Moi, <rire> là, mon frère, on unstoppable girl. Parler pour vous là-bas. Oh, tu ne peux pas faire ça parce que c'est pour vous là-bas. That's for you. Je sais qu'elle va trouver une voie. Et ça commence toujours dans ta bouche. Ça commence dans ta bouche. Personne dans notre ville, dans notre famille, n'est jamais parti dans tel pays. Tu crois que tu as fait comment? La caution là-bas, c'est 25 millions. Hein? L'école là-bas, c'est 25 000 dollars. Tu as fait comment payer? Ma chérie. <rire> Oh, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. À l'époque, quand mon père m'a amené en Belgique, quand j'étais au Cameroun, j'avais 16, 15-16 ans, je rêvais de partir en Angleterre. Et je savais que mon père ne pouvait jamais sortir. La caution à l'époque, c'était dans les 18 millions. Je savais que cette somme, vu le nombre d'enfants que mon père avait, il n'allait jamais, jamais, prendre ces 8 millions et mettre que voilà, Jocelyne va en Angleterre. Mais c'était un rêve que je caressais dans mon cœur. et tourné sur la partie en Belgique. Ça arrive en Belgique. Donc le trou se creuse, même pas que la fenêtre ou la porte. Le trou, le trou s'est creusé. Il savait que mon, mon copain avec lequel j'étais, il connaissait un directeur d'école. Ça en avait été à l'époque pour créer ton entreprise. Même l'école, tu pouvais partir, tu déposer, tu crées l'école et tu as l'accréditation. La personne passe avec ça à, à, à l'ambassade. Il connaissait un Béninois qui, qui avait l'école, l'université. Ils appelaient ça euh, high school, non. Oh, how do they call it in England? Tu vois quand tu college, college. Yeah, it's like a college. Yeah, something like that. You know, if you remember, just write it down. Thank you. Donc, il me dit, j'ai trouvé mon ami. Parce qu'à l'époque, pour trouver l'inscription, il te fallait payer au moins dans les 2-3 millions. Tout comme ça. C'était le même que toute la pension. Et mon copain et moi, on n'avait pas les dos. On n'avait pas les dos. Il me dit, j'ai rencontré un béninois. Il m'a dit qu'il va te faire l'invitation. Je vais seulement lui acheter quelques billets. J'ai dit, hein. Voilà comment j'ai fais l'inscription pour partir en Angleterre. Comme ça, comme pam pam pam pian. Quand le Seigneur dit Je vais ouvrir un chemin, je vais créer. Je vais me faire un C'est pourquoi, quand tu vois la, la fenêtre ou le trou, tu sautes. Tu restes peut-être. Mon numéro de téléphone, je vais vous le donner dans 30 secondes. Donc, cherchez de quoi noter, s'il vous plaît. Vous savez comment c'est le business. Ça, je n'ai pas de yeah. money. Je de money, mais plus de money, Plus d'argent, c'est ce serait bien Cherchez de quoi noter. Non, Léo Chanel, tu, quand tu me dis comme ça, ça veut dire que, que j'ai beaucoup de chance. Ça veut dire que pour toi, ça ne peut jamais t'arriver. Tu as la chance. Hein. Commencez à dire sur votre vie même que j'ai la chance. Je suis la fille la plus chanceuse que je connaisse. Oui. C'est le jour où j'arrive qu'on ne va pas contrôler le passeport à l'aéroport. Le jour où la machine sera gâtée arrive on te dit oh i'm sorry we got problem with our machine you know so you're just gonna go manually. tout voilà on te fait passer à la même on fait c'est mal au comme ça là. pendant une heure de temps la, le, les machines de l'aéroport ne marche plus tout voilà que tu passes non tout voilà que tu passes non bon dans le numéro 00 237 693 50 22 66 deuxième numéro 00 237, 680, 71, 07, 01. Troisième numéro, 00, 237, 655, 31, 07, 50. Je vous ai dit que votre premier frein, c'est votre entourage. Une femme est venue me dire qu'en jouant, quand elle a commencé à m'écouter, en juin, elle était dans la chaise roulante. Je ne connaissais même pas qui elle est, je ne la connaissais pas. Elle vient me voir en août. Elle marche. Elle me et marche. Et bien, Je suis partie en deux mois. Je suis partie de fauteuil roulant à deux béquilles. De deux béquilles à une béquille. Une béquille, me voilà. Je marche pour venir te voir pour donner mon offrande. Vous parlez de quoi Donc 237 680 71 07 01. Le deuxième, c'est le 655. 31, 07, I don't want people to know I speak English, why would I? These pages are, are mainly French. I opened a, an English TikTok but I'm still trying to download some stuff on it. Because I'm so busy with the French people so if I take the English side. Je ne peux pas être capable de dormir. Le français me tient déjà tellement bien. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment l'argent de l'anglais. Donc, par la grâce de Dieu, je vais be capable de le faire. Peut-être of September. septembre. Yeah. Ok. Bonjour, euh, la reine Bella. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, je veux que vous sortiez aujourd'hui. Sortez cette nuit. Si vous êtes à l'étage, c'est parfait de là où je suis, j'ai une vue sur euh, Libreville Donc, je, vraiment je suis au troisième étage je, vraiment je vois toute la ville quoi. demandez à cette ville de vous parler oh je t'en prie Gédéon. oui j'étais venu en enfant je suis restée l'année passée, Dieu m'a dit va encourager je suis allée en enfant, je vous ai encouragé à parler gratuitement aux enfants là-bas oui je suis allé peut-être une ou deux fois. J'ai passé deux heures de temps aux enfants de terminale, Oui, terminal. J'ai parlé, j'ai passé du temps, j'ai parlé avec les enfants l'année passée bien même. Je suis allé, j'ai présenté mon projet au professeur. J'ai dit voilà, permettez-moi d'encourager un peu vos enfants. Ouais. Non, je suis passé un enfant l'année passée. C'est un des collèges du, de Douala. Dans Genève, tu dis que tu avais ton bâton de commandement, tu es parti à l'office français. On contrôlait tout le monde, il y avait le rang. Arrivé sur toi, on a dit que passe, passe, passe. Tu as fait ta dégradation avec le bâton de commandement. <rire> Et tu avais ça sur toi. Ça, c'est super. La puissance de la parole. Pretty Wise, bienvenue alors. Parlez à cette ville. Qu'est-ce que tu as comme richesse que tu peux me donner? Qu'est-ce que je peux apporter ici qui va aider cette population? Troisième chose, je bénis cette ville. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les villes comme ça, vous insultez la ville là jusqu'à. Il y a quoi Adouala, pardon? Pardon, il y a rien ici. Vous êtes bien là-bas, vous êtes bien là-bas en, en, en, en France. Donc sincèrement, tu envoies de l'énergie positive à la ville où tu te trouves. Si tu fais ça au moins pendant 4-5 jours, tes portes ne souffrent pas là-bas. C'est pour ça que vous, même la Tunisie, le Maroc, là où vous dites que vous êtes rejetés, là. Tout est onde. Tout se passe sous forme d'onde, d'énergie. Tu arrives au Maroc, on t'a dit que ah, les noirs ne font rien ici. Hein. Les noirs, ici, là, ils sont eux qui font les petits-petits jobs, là. te couches dans la nuit, Dieu te montre comment tu es en train de faire. Tu conduis les grosses voitures, tu, tu aides les gens, tu, tu te réveilles le matin. Non, non, non. Ce que tu vois dans la nuit, là tu vas commencer à parler ça dans la journée. Et tu dois refuser. Refuse ton environnement. Parce que, surtout ceux qui sont à Dubaï, ceux qui sont en, en, en aventure. Peut-être que tu m'écoutes comme ça, tu es couché, tu, tu ne sais pas ce que tu as mangé le soir si tu es sa malade, ça dit que la fille, elle, elle ne connaît même pas ma situation. Elle ne connaît pas. Et ah, hum, hum. Écoute. Ce n'est même pas par hasard que tu es tombé sur ma vidéo. Ce n'est même pas par hasard. Maintenant, certains vont écouter ils vont dire pourquoi. Une autre fille qui n'a rien à faire samedi soir, elle a besoin de... Ouais. Une autre personne m'a se dire, est-ce qu'elle là, c'est... vrai, L'autre jour, j'ai quand même eu l'idée là, mais après, j'ai oublié. Prends la bouteille d'eau. Prends la bouteille d'eau. Bonsoir, Adama, je vais bien. L'eau, le jus, le, le vin, le whisky, peu importe ce que tu trouves. Sors. Verse ça sur la terre là-bas dehors. Et les dieux de Dubaï, les ancêtres des Dubaïens, si là, et... vraiment, je m'excuse, je suis venu ici, là, je... je ne vous ai même jamais prêté attention. Donc, je ne vous ai jamais regardé, vous n'avez jamais parlé. Pardonnez-moi. J'étais bête. Comme nous voici ici, là. Ouvrez-moi les portes. Je suis fatiguée. Regardez. Regardez là où je dors. Je vois les gens avec les grosses voitures ici. Non? Je sais qu'il y a moyen de s'en sortir ici. Je sais. Montrez-moi le chemin. Montrez-moi le chemin. Parle comme ça, après tu bénis la ville là. Demain, quand quelqu'un va venir vouloir te mal te parler des gens de Dubaï, hein, tu sais, hein, parfois tu es tout, hein, hein, Les Gabonais, les Gabonais, les Gabonais, mais neuf. Ah, les Français, les Français sont racistes. Les Français, mais neuf. Mon ah, c'est pour ça que tu n'as jamais, jamais épousé un Français. Parce que tu détestes les Français dans ton cœur. Ta vibration là, ça se sent sur toi. qu'elle t'approche après il fuit Vous parlez bien sur, le, sur le, le site de rencontre après ça bien il est parti hein mais c'est quoi avec moi qu'est-ce qui se passe parce que ta bouche la gâte j'ai dit que Thérèse ne me dérange pas quand elle donne mes instructions j'ai dit que ça doit toucher la terre si elle a la terre devant ta porte tu fais devant la porte voilà quand il me demande des choses Héloïse, merci pour tes cœurs. Merci pour les fleurs, Héloïse. Merci pour les fleurs que vous m'offrez. Spiritual woman, I don't know if I'm spiritual or not. All I know is that I am. I am. I am, oh, I am that I am. If that means it's, I'm spiritual, maybe. Don't you think Ma soeur dit que tes conseils l'ont beaucoup aidé avec ton passage à mon enfant. Waouh! Ça, c'est super, ça. Je m'appelle, j'avais parlé aux enfants de terminale là-bas. Donc, elle dit qu'elle se rappelle de ce que je lui avais dit. Eh, ça, c'est bien. Parce que nous, on a souffert là-bas au Cameroun, on grandissait. Personne ne t'avait jamais dit quelque chose. Tout le monde dit passe, passe, passe. Tu passes le, le CEP. Passe, tu passes le, le probatoire. Passe, tu passes le bac. Va ben, à l'université. Tu t'assois dans l'université alors. Lettre moderne. Histoire de la géographie. Sciences des. De, de, euh, licence. Passe-passe. Master. Mais papa, je vais gagner l'argent quand J'avais un peu lavé les cerveaux des enfants là. Quand vous êtes là, vous êtes, là, vous êtes sur le banc. Quand tu, vois, quand tu vas passer le bac là, tu vas partir donner à la banque, on va donner l'argent. Au Cameroun, on ne donne pas d'argent pour le bac. Ni de licence, ni de master. Personne n'a jamais eu un diplôme. Il est parti à la banque, il a donné. La banque a sorti 5 millions, on lui a donné. Jamais. On ne paye que pour un service que tu as rendu à quelqu'un. Oui, science éco. Tu as fait science éco, ça t'a donné quoi? Oh Seigneur, aide mes frères et Aide-nous, aide-nous, aide-nous, aide-nous, aide-nous aide aide Seigneur. Bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Aide-nous Seigneur. Comme Ça depuis trois mois, Dieu te dit Fais les TikTok. Fais les TikTok. Est-ce que tu connais que ce TikTok, tu n'as pas besoin d'avoir 500 000 followers pour vendre les choses On soit Romia de Dubaï. Non, tu n'as pas besoin. Tu as tes petits 50 abonnés là. Tu pars, tu cherches la valeur, tu es là, tu le montres. Comment vendre tes choses Comment fabriquer tes choses pour vendre Comment fabriquer le gel douche par exemple Comment euh, faire les beignets pour vendre Comment tu sais pas apporter de la valeur aux gens Quand vous m'écoutez comme ça, elle sait que le soir c'est dans le livre, votre tête va commencer à sciencer. Ma calcul, ma plan. D'accord, ça veut dire que je peux encore partir aux États-Unis. Elle a dit que je peux. Oui, je te dis que tu peux. Oh ah. Donc c'est possible. Oui, je crois que quand mon père n'a pas l'argent et comme ma mère n'a pas l'argent, oui, c'est possible. L'être moderne. Hein? <rire> oui, oh, yes, Seigneur. Ah, user, tu as rêvé de moi. Hein? Oui, beaucoup de personnes rêvent de moi. Tu prends ton papier, tu écris. Je vais encore organiser un autre séminaire. Abidjan, je vais sûrement faire début octobre. J'ai encore envie d'organiser le séminaire. Je veux vous solidifier. Tout ce qui vous manque pour avoir l'argent c'est de te lever que tu crois que je peux mais attends un peu voit voir les moyens de, de, dont les gens se font l'argent comme ça ça m'énerve même que donc donc <rire> donc tu t'as <rire> donc tu t'as <rire> soit tu passes sur aliexpress tu achètes on poste dans tel endroit après tu achètes à, tu achètes à, à 2000 tu viens nous vendre ça à 12 c'est tout ok D'accord, d'accord. Donc, tu... Il y a les moyens très bêtes de se faire de l'argent. Very silly. Mais la personne-là apporte de la valeur. Mais les porteurs au marché, porteurs, car il y a si moi, je n'ai pas à devenir porteur, là, je vais faire deux semaines, je vais seulement acheter les brouettes, je vais employer d'autres personnes. Moi, quand je n'ai pas dans un business, c'est. <rire> okay. Je veux savoir, ok, si je travaille de la journée et que chaque semaine, j'achète un, une brouette, ça veut dire qu'au bout de 10 semaines, je peux avoir 10 employés brouetteurs. Ou c'est brouetteur, si c'est porteur, si c'est n'importe quoi. <rire> aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'on réfléchit. Bonjour Ibrahim, le poteau, je vais très bien. Et ça veut dire que... Ça veut dire que... Ton objectif maintenant, c'est d'acheter seulement les brouettes. Oui. 3, 4, 5 jours. bam, une brouette. Ce qui fait que... Soit tu loues même les brouettes aussi. Parce que avant, quand tu faisais là, tu vas te louer quelque part, non. Tu vas te louer, non. N'est-ce pas Voilà. Maintenant, tu es devenu propriétaire d'une boîte. Tu travailles encore. Deux semaines, tu as encore l'argent d'acheter, acheter la deuxième boîte. Tu peux acheter. Maintenant, tu deviens propriétaire et tu deviens loueur. Le genre de personne-là va de devenir milliardaire ici dehors. Parce que quand il va commencer ce qu'il fait sur les boîtes-là, il va faire, faire, faire, faire. À un moment, il aura même 100 boîtes ici dehors. Après va dire que j'importe les boîtes de la Chine. <rire> moi ma tête voit toujours longue. Quand il comment quelque chose, il qu voit comment le système là. Vous seulement que tu vas acheter que les boîtes maintenant pour vendre. Oui. Donc j'achète en Chine à 3000 et je vais vendre cela à 33000 Ouais. Moi c'est comme ça. J'ai moi les longs yeux. Donc, comme ça. Ah elle dit, mais ça fait ça fait un an et demi. Tu étais tu faisais la boîte ici non? Oui la mais <rire> j'ai eu une vision, j'ai écouté un jour la reine du miel elle m'a donné la vision hein? elle faisait le poisson brisé j'avais ma cousine à la maison, avec moi elle faisait rien j'ai employé ma cousine, pendant qu'elle brésait mes temps pour moi, je sortais pour faire autre chose elle travaille 5000 le soir, je prends 2000, je lui donne je prends 3000, j'ai acheté le matériel, tout le fonds de commerce c'est moi qui ai donné oui Dans vos pays où vous dormez là. Dans les pays, peut-être comme les pays des Arabes. Tout est en ligne. Va en ligne, tu te documentes sur la, la culture du pays où tu te trouves. Je viendrai à Dubaï. Ne me inquiétez pas, je vais venir. Documente-toi sur la culture. Supposons que tu es à Dubaï. Va chercher en ligne comment est-ce qu'on prépare les repas que les gens de Dubaï aiment manger. Tu regardes, dans un restaurant comme ça, tu regardes, tu payes même la main du restaurant, là ils te montre comment on pas ça. Maintenant on va voir un noir qui vend le couscous des arabes aux arabes. Si on a les chinois qui vendent le ndolé aux camerounais à Paris, pourquoi tu ne peux pas être un bami à peau noire qui vend euh, euh, le couscous algérien aux algériens Algérie, Augusta, Augusta, j'ai jamais été à Dubaï. Donc je saurais te dire, j'étais demandé de te familiariser avec la culture. Quand tu as dit c'est pas possible, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas possible pour toi. Tu as compris Voilà. Quand c'est pas possible, c'est pas possible, ça veut dire que toutes les idées qui vont venir après ça, tu vas me voir knock, forcément knock, ouch, ouch, ouch, ouch la reine il rien hein. on ne peut rien faire ici à Dubaï tu peux aller au marché tu achètes les choses tu envoies aux gens au Cameroun ils vendent quelqu'un a son magasin au Cameroun tu, tu as le bon goût ma chérie tu as le bon goût tu as les goût du goût quand tu portes tes habits c'est bien Mais quand tu étais au pays tu t'habilles bien tu pars au marché tu dis bon voilà tu possèdes ton statut que je fais beaucoup si c'est la moins cher. ce que tu achètes au pays à 4000 je peux te penser ici à Abdouba à 1500. Voilà, vous voyez deux commenter dans un même direct. Auguste a dit, ma reine, je, je, je, elle dit que c'est impossible pour les repas des Arabes. Voilà, Ange Fanel qui dit, je, vous, je vis à Abu Dhabi et il y a plein d'opportunités. Deux personnes dans un même pays qui pensent comme ça. L'autre dit, il y a des opportunités, l'autre dit que c'est impossible. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez que la sauce que vous avez tournée vous-même. Vous allez manger ça avec votre couscous, votre propre couscous. Tu vas mettre ton, la propre source de ton propre ce que tu as tourné. Donc si tu avais fait avait par le sel dedans, tu vas lire, tu vas confirmer le code. Ma, moi, je suis à Dubaï. C'est possible seulement mes 7. mais sept c'est quoi, Les Africains travaillent trop en back office. Bon, je ferai un direct sur Dubaï peut-être. Comme ça, ceux qui s'en sortent là-bas peuvent dire aux autres comment ils s'en sortent. Mais je pense que généralement vous attendez trop que les gens fassent quelque chose pour vous. C'est ça qui vous bloque. Donc vous attendez trop. Et vous aimez le copier-coller. Elle fait comment Elle fait comment Pourquoi tu ne copies pas ce que arabe fait Tu veux copier ce que le Cameroun fait. Pourquoi? Ah, le mindset est. <rire> L'anglais élastique, l'anglais élastique. Je te comprends. Elle écrit le mindset. Que mindset. M-A-N-S-E-T. <rire> J'ai vu ça et parce que ça veut dit. Même dans ma gestion, ça avez dit quoi Je pense que quand vous copiez, vous préférez regarder quelqu'un qui est un peu en bas. Aim high, vise plus haut. Vise haut. Je cherche quelqu'un qui est en haut. J'ai vu le TikTok du gars si, Waouh. Il a un million d'abonnés. Il est à Dubaï. Il parle de quoi? Regarde. Ah, c'est une vidéo. Tu peux faire ta part comme ça. Le Koweït, franchement, c'est un pays. Mais je sais quand même que même si c'est le Koweït, comme il met tant que j'ai mon téléphone là, ça va, ça va aller. A go up. Et aussi, j'ai toujours dans le passé utilisé mes blocages comme source de revenus. C'est-à-dire, si j'arrive au Cameroun je suis bloqué. Je n'ai pas la facilité d'envoyer l'argent au pays. Je n'ai pas la facilité d'envoyer les colis au pays. Je me dis que si j'ai ce problème ici, ça veut dire qu'il y a 50, 100, 200, 300 personnes. Comment donc envoyer de l'argent au Cameroun Si tu n'as pas de papier, tu contactes quelqu'un qui est au Cameroun, tu essaies de trouver quelqu'un qui est au courant aussi, Faites vous commencer à faire le service Orange Money. Tu as été bloqué une fois pour envoyer l'argent. C'est devenu pour toi une source d'inspiration pour aller faire un business dans ce sens-là. Oh, C'est bon, je vais assez donner l'énergie ce soir. Mmh le projet ton chéri ne veut pas donner l'argent. Hein. Il fallait venir dans mon atelier. J'ai monté dans le, la, le, le séminaire qu'on a fait l'autre jour. C'est la conférence même. Donnez le nom que vous voulez. Tout ce qu'ils qu se sont assis, j'ai parlé. Ils ont vu. Après, ils ont dit que OK, je peux. Euh, je leur ai monté comment défier le je n'ai pas l'argent. Parce que ça, c'est votre problème. Beaucoup d'entre vous... vous pouvez, ah, je n'ai pas l'argent. Tu crois que qui va venir investir sur ton, sur ton, ton, ton rêve? Il est décraise. Il est crise. Merci Pierre Ave. Moi, je prends, je laisse mon argent. Je laisse mon rêve. Je prends mon argent et te donne. Réalise tes rêves, ma chérie. Je ai ai toujours aimé vraiment. Tu es bête. Tu as compris ma chérie. Tu es bête. Tu es bête. est Vicky, même si je suis fatiguée, n'importe comment. Si je dois faire un truc c'est là, que je fais. Si Dieu me dit, va dire ça, je ne vais pas d'abord dit. Parce qu'il connaît que ça va vous aider dans la nuit. Ce que je viens de dire, là, il y a au moins 400 personnes que vous allez ressentir, ça va vous aider, ça va vous donner de l'inspiration. Donc à cette nuit, tu vas te lever à 4 heures, tu vas commencer à, à écrire, écrire, écrire, écrire. Tu vas te lancer finalement dans le coaching là. Tu vas lancer ta page TikTok, ta page YouTube, tu vas lancer une fois. Oui. Hum mmh. Bon voilà. Pierre Hervé, je te bénis. Allez, envoyez-moi des fleurs, je vous donne quelques bénédictions. Là. Pierre Ave, je t'envoie la bénédiction. Ma jérie, je ne veux pas m'en prier pour les prophètes du Gabon. Je vais juste prier pour qu'elle éveille. Je prie que le Gabon s'éveille. J'enlève la tristesse, je mets le bonheur dans le Gabon. Au nom de Jésus. Je déclare, j'enlève la tristesse, la solitude. Maïva, je te bénis. Enlève tout voile sur ton visage au nom de Jésus. Croissance, je te bénis. Grâce divine, nouveau business, nouvelle opportunité pour cette semaine au nom de Jésus. Miel sucré, merci beaucoup. Je te sors de toute euh, isolation. Bon mon dieu, des rêves, tu as essayé de réaliser des choses, ça un peu, tu as échoué, ça t'a un peu découragé, miel sucré. J'enlève le découragement de ton cœur, bien sucré, au nom de Jésus. Bon, merci pour les fleurs. Pierre Hervé, Pierre Hervé. Je te fortifie. Laïla, comment tu vas, Laïla Laïla, j'ouvre tes portes. Je déclare que toute barrière qui a eu sur toi, pendant cette nuit, quand tu dors, les anges opèrent sur toi. Les cas qui restent ta vision. Les cas qui restent tes projets. Dinah Sandy, tout ce que tu as écouté dans ce direct, je viens solidifier. Voilà. Euh, ceux de Facebook qui ne peuvent pas faire d'offrande, de, de, allez faire sur PayPal ou bien sur Orange Money. J'ai donné beaucoup de choses ici qui sont très spirituelles. Et beaucoup d'entre vous, vous étiez dans des blocages familiaux. Donc allez faire une offrande pour sceller ce que vous avez reçu. L'offrande... Celle, ce qu'on a fait. Donc, l'offrande, c'est comme la cale que tu mets sur la voiture. Voilà. Genre, le niveau où je suis arrivée, là. Que je me bloque là-bas. Je, je déclare que je ne vais plus rentrer en arrière. Merci pour le bouquet, Inès. J'ouvre tes yeux, tes yeux, tes yeux pour les nouveaux modèles que tu vas faire. Nouveaux modèles. Nous libérons ces prophètes au nom de Jésus. Il faut pas avoir mal pour eux. Je prie juste pour eux, c'est tout. Amiral, je te bénis. Enlève la peur et la honte de ton esprit. Le tout blocage familial venant de l'enfance de papa ou de maman, ils ont essayé de t'intimider. Je viens enlever au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aller sceller ce que vous avez vous. Normalement, je fais même pas ça tous les directs. N'oubliez pas de sceller ce que vous avez reçu une offrande. Le monde spirituel fonctionne avec des règles. Ma chérie, si tu viens de créer la société, il y a les sacrifices que tu dois faire. Fais-moi une offrande même pour commencer. Vous pensez que le business va décoller seul. Hum. Ne vous leurrez pas, hein. Vous le regrettez. Nguessa Ida, tu vas faire une offrande chez moi. Tu as compris Nguessa. Tu as compris ma chérie? Parce que c'est chez moi. J'ai parlé. Tu as compris non? N'est-ce pas? Voilà. Cette offrande c'est pour sceller ce que tu as reçu quand j'ai parlé. Tu as compris ma chérie? Mm -hmm. Je t'ai ancré dans la peau. Mm -mm -mm. Nyokalez, les, les, les conseils TikTok, merci. Merci pour la rose. Nyokalez, si je parle avec toi, c'est payant. Mes conversations sont payantes. Mon numéro, c'est le 00237. 655. 655. 310750. 310750. Merci pour la rose, Pierre Hervé. Daniel, merci. Donc vous passez une bonne soirée sur Facebook.